La première chose qui me vient pour toi, Virginie, c'est pourquoi est-ce que tu tentes de contrôler ton, ton état animal L'état animal, par définition, ne se contrôle pas. Pas en lui-même. Tu peux contrôler, établir, créer un cadre dans lequel tu vas pouvoir, bah toi, faire jaillir l'animal qui est en toi. Derrière, ça résonne honte. Honte de ne pas réussir à obtenir le but que tu t'étais fixé. Tu établis des règles concernant une, une situation, un état d'être, l'animalité, sur lequel tu ne peux pas contrôler. Et ensuite, tu t'étonnes que ce soit disharmonieux. Euh, je vais dire ça autrement. Ok. Ouais, ok. Alors, la honte. La honte, sur quoi elle est posée chez toi Elle est posée sur ton délire utopiste. Ton délire utopiste, qu'est-ce que ça veut dire C'est un besoin euh, de te vivre parfaite. Un besoin d'écrire toi-même consciemment les règles, le scénario de ton existence et avoir la certitude que tu vas suivre à la lettre le scénario. Et la désillusion où le côté, alors pas, pas culpabilité, mais le côté regret de cette expérience que je ressens derrière, c'est ce regret de ne pas avoir pu respecter le scénario. Donc, tu es, no es sur une notion de contrôle euh, qui est liée à la guerrière. Voilà comment moi je mets en forme l'archétype le, le, guerrière que, dont tu me parles dans ton mail pour moi c'est une notion de contrôle pourquoi contrôle Et ou plutôt d'où vient cette notion de contrôle de guerrière elle est posée sur euh, ta capacité à créer des limites dans ta vie ta capacité à ta... ah oui tu veux te protéger des personnes qui sont potentiellement agressives et donc pour ça toi tu connectes toi même ton agressivité donc, déjà, ton agressivité, qu'est-ce que ça résonne Ça résonne puissance fondatrice. Donc, tu t'es mis une condition sine qua non, une injonction à pouvoir utiliser cette puissance fondatrice, donc ce côté guerrière, cette puissance créatrice, si tu veux, c'est uniquement lorsqu'on t'attaque, uniquement lorsque tu sens que ça sent la merde à l'extérieur, et bien toi, tu peux ressortir le côté guerrier, le côté puissance le côté je crée mes limites et à partir en fait tu c'est ça le schéma sur lequel autour duquel tu tournes depuis euh, dans ton expérience tu... si je te le résume tu n'es pas capable par toi-même de poser des limites de poser une direction dans ta vie il te faut toujours quelqu'un soit qui t'agresse soit qui t'accompagne tu ne peux pas être déconnecté de la jouissance. Parce que t'as pas... En fait, non, mais ça me, ça me renvoie toujours les mêmes... les mêmes informations pour toi. Expé... L'expérience que tu me décris dans ton mail résonne je suis fautive. Je suis fautive de ne pas être capable de respecter mon propre scénario. Et ça, c'est basé sur quoi C'est basé sur... Euh... Tu joues à cache-cache avec ton ta puissance fondatrice, avec ton pouvoir de créer des limites dans ta vie, ton pouvoir de créer tes propres règles et donc de ne pas être obligé de sortir par la force des choses soit lorsque les autres t'agressent soit en te faisant accompagner et ça, ça signifie autre chose pour toi. C'est ce que m'envoie ta structure. C'est quand est-ce que tu fais les choses pour toi-même et quand est-ce que tu fais les choses pour rien ni pour obtenir quelque chose, ni pour esquiver quelque chose. Encore plus en profondeur, voilà ce qui résonne réellement en fait. Tu n'es pas là pour vivre quelque chose de prévu. Et ça, c'est un. Ouais, ça, c'est aussi pour le groupe. L'imprévu fait, fait partie de la vie. Euh, on veut mettre de, de l'ordre dans le chaos. On est un peu comme ces mathématiciens qui ont créé le tableau périodique des, euh, des éléments ou des chimistes. Enfin, je ne sais plus, je ne m'y connais pas. et qui s'illusionne que l'univers peut, ne peut se comprendre que par ce biais-là. Comme si on avait rangé l'univers dans des petites cases avec des petits numéros, et on se targue de pouvoir comprendre la vie, de pouvoir la contrôler. Et on se targue, et on se, targue, et on se vante de pouvoir se contrôler soi-même en tant qu'être humain. Voilà ce que ça résonne. On voudrait, encore une fois, être le héros de l'histoire, l'héroïne de l'histoire qui a contrôlé son animalité, qui a contrôlé tout d'elle, tout de lui, et qui par conséquent est au-dessus des autres. On se crée un, un piédestal totalement illusoire basé sur un caca énorme. Ce caca, c'est quoi L'humain est imparfait. L'humain est à 100% imparfait. Et à 100% parfait simultanément. Il n'y a pas de 50-50%. Et ce mensonge que l'on se crée nous coupe de notre puissance, nous coupe totalement de qui on est et de la joie et de la jouissance à être à la fois un caca et à la fois du terreau.